Bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 24 ans et je suis approvisionneuse. Être approvisionneur, c'est proposer des boissons chaudes, des confiseries, s'assurer que tout soit propre et rempli et avoir un café de qualité. Le matin, j'arrive sur site. Je m'occupe d'organiser mon chariot par rapport aux tournées que je connais déjà. Donc je vais, je vais au plus précis. Je m'occupe de mes machines, je remplis, je vérifie que que tout est en ordre, que tout fonctionne. Ensuite, je peux être amenée à discuter avec mon client ou des habitués. J'aime mon métier parce que c'est un métier où il y a beaucoup de contact humain. J'aime bien le fait d'être proche de mes clients, d'avoir une relation de confiance. C'est agréable d'avoir des personnes avec qui on interagit et qu'on a l'impression enfin, d'aider, entre guillemets. J'aime bien aussi parce qu'on est autonome, on se gère. C'est un métier où on s'entraide beaucoup entre collègues et c'est aussi pour ça que j'aime mon travail. Pour être approvisionneur, je dirais que c'est un travail où il faut être organisé, il faut être sérieux et puis je dirais social, puisque étant donné qu'on va avoir beaucoup de personnes, il faut être quelqu'un qui aime le contact humain. En tant qu'approvisionneur, on n'a pas besoin de formation, parce que une fois qu'on rentre dans l'entreprise, on a un suivi, un suivi interne où on nous forme, où on nous accompagne pour, dans toutes les petites choses qu'on a à apprendre du métier, qu'on devrait savoir. Et du coup, tout le monde a sa chance en tant qu'approvisionneur. Aujourd'hui, j'ai pour but d'évoluer en tant qu'approvisionneuse. Je suis motivée et j'aimerais bien dans l'avenir devenir manageuse. Et je vais tout faire pour.